Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon nouveau livre « Les 10 huiles essentielles indispensables et les 34 huiles essentielles complémentaires » est maintenant en librairie et sur tous les sites de vente internet. Pourquoi j'ai écrit ce nouveau livre de poche Tout simplement pour répondre aux besoins exprimés par beaucoup de personnes, pourtant adeptes des médecines naturelles, qui hésitent encore à utiliser les huiles essentielles malgré les articles élogieux diffusés par les médias spécialisés, magazines ou vidéos YouTube et qui cherchent une information objective émanant d'un professionnel de santé expérimenté dans ce domaine. Cette précaution se comprend aisément car, si ces extraits concentrés de plantes aromatiques sont très efficaces, ils sont parfois délicats d'emploi, en raison notamment des composants contenus dans certaines huiles essentielles, essence et oléorésine, pourtant d'usage courant. Leur dosage et leur mode d'utilisation posent également des questions pour qui n'a pas suivi une formation élémentaire en aromathérapie familiale. C'est pourquoi j'ai conçu cet ouvrage de base, à la fois théorique et pratique, à la portée de toutes et de tous, qui a pour objectif d'initier les néophytes à l'aromathérapie du bien-être en partant. Des 10 huiles essentielles indispensables que j'ai choisies pour leur complémentarité et que j'utilise personnellement, quotidiennement, en synergie avec mes soins d'ostéopathie. A la fois pour leur utilité, leur efficacité, leur facilité d'emploi et surtout leur inocuité. Cette liste de base est complétée par 34 autres huiles essentielles qui en renforcent les effets bénéfiques. Vous saurez ainsi, en respectant les bonnes pratiques, comment agir naturellement pour améliorer votre forme et votre tonus, réduire votre état de stress, votre angoisse, les douleurs et spasmes musculaires, l'inflammation chronique, les affections respiratoires, les troubles ORL et intestinaux, enfin améliorer votre sommeil et ralentir les effets du vieillissement. Ces 10 huiles essentielles constituent une trousse à pharmacie naturelle de base pour répondre à l'essentiel de vos maux du quotidien. Vous pourrez ainsi profiter pleinement des bienfaits des plantes aromatiques et de leurs huiles essentielles, essence et baume, sans crainte et en toute connaissance de cause. Si vous êtes passionné par les plantes aromatiques, vous pourrez compléter vos connaissances avec mon livre de référence Les huiles essentielles pour votre santé et édition d'angle. Vous trouverez ces deux livres dans toutes les librairies et sur tous les sites de vente Internet. Par ailleurs, je prépare pour vous une formation rapide en ligne sur l'aromathérapie du bien-être sous forme de modules mixant vidéos, diaporama et documents PDF comme dans mes ateliers de formation. Vous recevrez l'information en priorité si vous êtes inscrit sur ma mailing list. Si ce n'est déjà fait, euh, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui en cliquant sur le lien ci-dessus et ci-dessous. Et bien sûr, si vous faites partie de mes fidèles abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Naturemania, ma chaîne de formation gratuite en ligne. à la santé durable